Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une seconde conférence de notre programme culturel. Alors nous sommes à Ossanopolis, un petit peu seuls, avec des poissons, mais surtout, très bonne compagnie avec M. Monsieur, monsieur Samuel Eglésias. M. Iglesias, vous travaillez, vous êtes maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, et vous travaillez évidemment à la station marine de Concarneau. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, vous allez nous parler Parler de du squal bouclé. Bouclé, c'est ça. Bouclé. Très bien, donc, nous, nous allons vous écouter euh, très attentivement. Alors, comme vous le savez, euh, cette conférence est retranscrite sur, euh, euh, sur Facebook. Donc, pendant toute la conférence, vous pouvez tout simplement poster euh, vos différentes questions. Et à la fin de votre conférence, monsieur Iglesias vous y, vous y répondrez. Voilà, donc nous vous souhaitons une très, très bonne soirée. Et nous vous retrouvons donc... Euh, voilà, dans une petite heure en tout cas. Merci beaucoup d'être parmi nous à Ossanopoulis ce, ce soir en tout Très cas. Très bien, ben, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous. Donc pour euh, cette soirée, euh, je vais faire une présentation euh, qui va traiter de, de la découverte et de la disparition d'un requin des eaux européennes. Euh, que l'on pourrait également intituler « L'histoire reconstituée du squal bouclé ». Alors, cette étude, c'est une étude que je ne mène pas seul. En fait, je fais ça avec un collègue belge paléontologue qui s'appelle Frédéric Molène. Pour ma part, donc, on m'a déjà présenté. Je suis ichthyologue, c'est-à-dire j'étudie les poissons. Et puis, enfin, c'est vaste, hein, l'étude des poissons. Je travaille beaucoup en systématique, c'est-à-dire la classification des organismes, étudier leurs liens de parenté. Et puis également en biologie de la conservation essentiellement sur ce qu'on appelle des élasmobranches, c'est-à-dire des requins, des raies et des chimères. Euh, il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé euh, également à ce qu'on appelle de l'écologie historique, c'est-à-dire à, euh, à euh, retracer l'histoire euh, d'une espèce sur laquelle on n'a plus d'informations actuelles. C'est très intéressant, notamment en biologie de la conservation, pour expliquer des disparitions anciennes pour lesquelles on n'a plus d'informations. Concernant la genèse en fait, de cette étude que je vais vous présenter ce soir, eh bien, en fait, ça a débuté il y a 9 ans, si je me souviens bien, ça devait être en 2012. Je participais à l'époque à un groupe de travail du CIEM. Le CIEM, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer. Dans ce groupe de travail qui, à cette occasion-là, était exclusivement consacré à des avis halieutiques, donc des avis euh, liés à la pêche sur les requins, les raies et les chimères, eh bien, en fait, j'avais été euh, très surpris que l'on n'aborde pas certaines espèces qui, potentiellement, euh, étaient menacées d'extinction, mais pour lesquelles on n'avait pas de données. En fait, ça m'avait vraiment intrigué. Et euh, du coup, je, je, je m'étais dit que j'allais m'intéresser à une espèce pour laquelle j'avais ces suspicions de disparition, mais pour laquelle on n'avait absolument aucune donnée. J'ai choisi le squal bouclé. On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Donc, le squal bouclé, c'est le requin que vous avez ici illustré. Donc, c'est un dessin original assez ancien. On le verra un peu plus tard. Et on va voir un petit peu ses caractéristiques anatomiques juste après. Alors, si on prend un ouvrage récent, euh, par exemple, celui de la FAO. La FAO, c'est la Food and Agriculture Organization, donc une organisation mondiale qui documente des espèces exploitées, notamment des poissons. Dans cet ouvrage récent de 2013, qu'est-ce qui nous est dit sur le squal bouclé Eh bien, il est mentionné à la page squal bouclé. Je n'ai pas dit le nom latin, c'est Echinorinus brucus. Eh bien, cette espèce est signalée comme étant présente et capturée accessoirement en Atlantique Nord-Est ça laisse penser que l'espèce est encore présente dans les eaux européennes. On va voir que c'est quasiment plus le cas. Et puis l'espèce est décrite comme essentiellement profonde. On va voir que cette assertion en fait est en partie fausse et que c'est plutôt une espèce côtière. Alors si on regarde maintenant à droite euh, la carte de distribution euh, du squal bouclé, eh bien, on voit que euh, c'est signalé comme étant présent dans toutes les eaux européennes. Bon, on ne voit pas toute la carte, hein, mais on voit en Atlantique Nord, Est, en Méditerranée, et puis on voit qu'il y a aussi des signalements sur les côtes américaines. Alors, page suivante, euh, j'ai mis ici que le, le squale bouclé était actuellement une espèce sans données, c'est-à-dire sans statut conservatoire. Alors c'était vrai jusqu'à l'année dernière, ça a un petit peu évolué suite euh, aux, aux travaux préliminaires que je vous présente euh, ce soir. L'IUCN, euh, c'est donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est l'organisme qui produit euh, les listes rouges d'espèces menacées, qui va classer ces organismes dans des catégories proches de l'extinction, en danger, vulnérables, par exemple. Alors, le squal bouclé est classé depuis l'année dernière, donc vous voyez que c'est très récent, dans la catégorie... Enfin, pardon, il était classé jusqu'à l'année dernière dans la catégorie data deficient, c'est-à-dire une espèce pour laquelle on n'a aucune donnée sur l'état des populations. Et par contre, depuis 2020, l'année dernière, l'espèce est classée en endangered, donc espèce en danger. Donc ça, c'est vraiment tout récent et lié aux travaux que je vous présente aujourd'hui. Hein. Euh, par contre, l'espèce n'est toujours pas prise en compte dans les avis halieutiques euh, produits par le CIEM. Le CIEM, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer. Donc c'est un conseil qui se réunit à la demande de l'Europe pour produire des avis halieutiques qui vont être ou non suivis par la Commission européenne. Des avis halieutiques, c'est des avis produits par des chercheurs qui travaillent sur, euh, les, enfin, sur les espèces exploitées. Hein. Par ailleurs, cette espèce donc, est non concernée par les règlements de pêche européens. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'avis halieutique. Et puis, elle est également non concernée par les règlements sur le commerce international, c'est-à-dire la CITES. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, cette espèce est par défaut autorisée à la pêche, et ce, sans aucune restriction. Donc, en fait, ça veut dire que, tout simplement, une espèce sur laquelle on n'a pas de données... Euh, et autorisé à la pêche et on n'applique pas de principe de précaution. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette étude historique sur le squal bouclé Eh bien, c'est tout d'abord le fait que, pour ma part, j'avais une suspicion de disparition qui était liée notamment à deux articles, euh, enfin à deux auteurs. Tout d'abord, Quairo, donc euh, retraité de, de l'Ifremer, qui, en 1982 et 1996, a produit des articles traitant uniquement de la région Golfe de Gascogne et qui, à partir de seulement 12 signalements, c'est-à-dire 12 individus, c'est très peu, hein, supposait que l'espèce était vraiment en phase de disparition dans les eaux françaises. Par ailleurs, en Méditerranée, un Italien, enfin deux Italiens, Demadalena Madalena et Zufa, en 2003, ont publié un article dans lequel ils signalaient le dernier signalement encore actuellement pour les eaux italiennes et il faisait un inventaire de, des anciens signalements méditerranéens. Et il ne trouvait que 25, es, 25 individus répertoriés par le passé en Méditerranée. C'est très peu. Donc, on voit qu'on a très peu de données historiques qui supposent la disparition de l'espèce. Ensuite, ce qui a motivé cette étude, eh bien, c'est l'absence de statut réglementaire. Enfin, on a choisi de travailler sur le squal bouclé parce que la France est au cœur de son aire de distribution. Donc forcément, c'est plus pratique. Enfin, on pourrait donner une quatrième raison expliquant le choix de cette espèce. Eh bien, c'est un, un requin qui a des caractéristiques morpho-anatomiques tout à fait particulières. Déjà, c'est un requin de très grande taille. Enfin de grande taille, on va dire. Il peut dépasser les 3 mètres. On a des, des individus de 3,50 m. Qui dit grande taille signifie que potentiellement, on va retrouver des signalements individuels qui vont être euh, produits dans euh, de la presse quotidienne. Par exemple, on va trouver des informations individu par individu, ce qui ne serait pas le cas si on travaillait sur des tout petits poissons. Ensuite, on a choisi cette espèce parce qu'il euh, a une morphologie tout à fait unique. Qui dit morphologie unique dit qu'il y a peu de chances de confondre cette espèce avec une espèce proche. Et donc même dans une littérature non scientifique, peu documentée, on peut s'attendre à être capable de bien identifier l'espèce. Alors qu'est-ce qui est particulier chez cette espèce Déjà, au niveau de la, de la peau, on a des, des écailles. Alors pour les requins, on appelle ça des, des écailles euh, placoïdes et des denticules dermiques aussi, on utilise ce terme-là. La particularité des écailles de, de ce requin, eh c'est qu'elles sont très grosses. Très grosses, ça veut dire que ça peut mesurer 2 cm. Hein. Alors que chez quasiment tous les autres requins, les denticules dermiques mesurent une fraction de millimètre ou quelques millimètres. Hein. Donc là, on a des très grosses boucles, c'est unique dans le monde. Ça ressemble un peu à ce qu'on va trouver sur des raies bouclées, pour ceux qui ont déjà vu des rebouclés de près. Et puis la particularité, c'est que ces denticules dermiques sont extrêmement espacés sur une peau nue. C'est vraiment unique chez les requins. Hein. Donc très facile à reconnaître pour cette raison-là. Autre caractéristique, on voit qu'à l'arrière euh, du requin, on a deux nageoires dorsales qui sont situées très en arrière. Chez la plupart des requins, la première dorsale est située à peu près au milieu du corps. Hein. Donc là, on a quelque chose d'assez particulier qui fait un peu penser aux roussettes. Pour ceux qui connaissent les petits requins roussettes en Bretagne, hein, ça ressemble un peu à ça, la position des nageoires. Hein. Ensuite, chez ce requin, on a des dents avec une forme tout à fait particulière qui ressemble un peu à, à des dents de scie. Hein. Et puis enfin, on a une ligne latérale qui est un sillon creux, alors que chez quasiment tous les requins, la ligne latérale est sous la peau, et recouverte. Là, en fait, elle est visible à l'œil. La ligne latérale, c'est un organe qui va être sensible aux variations de pression et qui va donc indiquer les mouvements en périphérie de, de ces poissons. Alors, on a ici euh, une photo assez rare d'un spécimen frais, donc, euh, collecté euh, dans les années 90 en Afrique de l'Ouest par un bateau espagnol. Hein. Donc, on voit que euh, sur cette photo, la, la coloration euh, fraîche, c'est un, un, un spécimen, enfin une espèce, qui a une coloration un peu mordorée, avec des reflets un peu opalescents. Et puis, euh, on remarque également au niveau de l'œil que l'on a un iris de couleur vert émeraude. Ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est la signature d'un poisson qui potentiellement va aussi fréquenter des eaux profondes. Ces yeux verts comme ça, c'est typique de, de poissons qui sont capables de, de réfléchir énormément de, de lumière hein, pour, pour voir dans des zones obscures. Alors, quel est l'objectif de cette étude eh bien en fait, pour nous, ça a été de synthétiser la totalité des connaissances historiques relatives aux squales bouclées, quelles qu'elles soient. L'idée, c'est de faire une recherche vraiment exhaustive et puis de voir si le traitement de ces données qui vont être qualitatives, hétérogènes, c'est à dire pas vraiment des données scientifiques. Hein. Nous, en, en science, on préfère les données quantitatives et homogènes. Là, on est à l'opposé voir si ces données vont permettre de retracer des tendances quantitatives pour l'espèce. Et pour ça, il va falloir faire une analyse intégrative en fait, de, de ce jeu de données. Alors comme cette étude est particulièrement longue, hein, ça fait des années que l'on travaille là-dessus, euh, on s'est engagé en fait, à, à produire un ouvrage pour synthétiser la totalité de ces données. Comme produire un ouvrage, c'est long, En fait, on produit des articles intermédiaires sur différents aspects de, de, de nos trouvailles. Alors, moi, étant euh, biologiste, euh, systématicien, euh, faisant de l'écologie un peu, euh, ce, ce type de recherche était assez inhabituel pour moi, de la même pour mon collègue qui est, euh, lui, paléontologue. Euh, et en fait, ces, ces recherches ont, ont beaucoup ressemblé à ce qu'on pourrait appeler une enquête policière, hein, à savoir qu'on est vraiment allé à la recherche de preuves matérielles euh, pour expliquer la disparition suspectée de cette espèce. Donc on a une victime potentielle, le squale bouclé, et puis on va le voir, un suspect des mobiles. Alors tout d'abord, euh, premier résultat, une étude qui a concerné la redécouverte de l'iconotype du squale bouclé. Alors le terme iconotype, je vais le définir un tout petit peu plus loin. On va essayer de comprendre ce que c'est. Euh, il faut comprendre que depuis le, le milieu du XVIIe siècle, lorsqu'on décrit une nouvelle espèce pour la science, on va s'appuyer sur ce que l'on appelle des spécimens type. Un spécimen type, c'est un spécimen ou des spécimens d'ailleurs, qui ont servi à un auteur à faire une description, donc qui a écrit un article dans lequel il va nommer cette espèce pour la première fois et qui donc va avoir un nom scientifique officiel. Ces spécimens types vont être conservés dans des muséums d'histoire naturelle en général et euh, sont euh, conservés normalement indéfiniment et sont consultables pour aller vérifier les caractéristiques de notre espèce. Il faut voir qu'on euh, a des types pas uniquement pour des espèces animales ou végétales, on a aussi des, des références, par exemple euh, la notion du mètre, c'est quoi un mètre eh bien, jusqu'à récemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que maintenant, c'est dématérialisé, mais jusqu'au jusqu XXe siècle, en fait, la notion du mètre eh bien, pouvait être vérifiée grâce à une barre métallique d'un mètre qui était conservée dans un institut. Donc, on a compris maintenant ce qu'était la notion de type. Alors, la description du squal bouclé a été réalisée par un abbé Bonatère en 1788. Cette description reprend intégralement une description non valide qui a été produite par un certain Monsieur Broussonnet, et ce, en 1780. Alors, la notion de description valide ou invalide, je ne vais pas, pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas vraiment important. L'holotype du squale bouclé, c'est-à-dire l'individu qui a servi à la première description de l'espèce, est aujourd'hui considéré comme perdu. Euh, dans la description originale de Broussonnet, il y a néanmoins une phrase très intéressante qui nous laisse l'espoir de retrouver, non pas le type, mais l'illustration du type, c'est-à-dire l'illustration du premier spécimen qui a été décrit pour la science. Et c'est donc ce qu'on va appeler l'iconotype, donc le dessin du type. Les indices contenus dans la phrase de Broussonnet, euh, on a ici euh, la, la version manuscrite de, de son texte, euh, contiennent en fait euh, des indices vraiment intéressants qui euh, sont à l'origine de l'enquête que l'on a menée pour retrouver ce dessin. Je vous la lis si j'y arrive. Euh, monsieur de Jussieu, donc Jussieu qui était euh, directeur du jardin, au Jardin du Roi et botaniste, monsieur Jussieu a bien voulu nous en communiquer un dessin fait par messieurs de l'Académie. Alors à l'époque, l'Académie, c'est l'Académie royale des sciences. Envoyé par ordre du roi, donc le roi à l'époque c'est Louis XIV, vers la fin du siècle dernier, donc là il faut imaginer que c'est la fin du XVIIe siècle, donc on est en 1600 quelque chose, pour faire des observations anatomiques, donc on devine que ces académiciens étaient anatomistes, sur les bords de l'océan. À cette époque, on devine qu'ils ne vont pas partir dans le Pacifique. C'est a priori l'océan Atlantique. Il est désigné sous le nom de Brucus. Brucus qui servira de nom scientifique. On le verra plus tard à l'espèce. Nous avons vu au cabinet du roi. Le cabinet du roi, c'est l'actuel muséum national d'histoire naturelle. L'individu d'après lequel cette figure avait été faite, c'était une femelle. Donc le type. Donc voici le point de départ. Donc, finalement, après des, des recherches assez fastidieuses dans les archives de l'Académie des sciences pour retrouver euh, des anatomistes partis sur les bords de l'océan, et puis pour retrouver euh, le, le manuscrit contenant l'iconotype, à condition qu'il qu ne soit pas détruit, hein, on ne le savait pas à l'époque, euh, nous a permis finalement de, de retrouver les auteurs anonymisés de cette étude et de retrouver les dessins. Finalement, les dessins n'étaient pas loin. Ils étaient au Muséum d'histoire naturelle mais la difficulté pour le retrouver, et eh bien, c'est le fait que ce manuscrit a été anonymisé à cause des confiscations révolutionnaires. Donc, le document a été produit avant la Révolution française. Et il faut comprendre qu'à l'époque, la Révolution a eu tendance à détruire tous les signes d'appartenance à la royauté. C'est pour ça que sur le frontispice du recueil de dessins que l'on a ici à gauche, on peut deviner deux découpes dans le titre et par déduction, euh, on peut comprendre que le, le titre original était Dissection de divers poissons faites, là on a la découpe, par ordre du roi sur les côtes de France pendant les années 1679 et 1680. Et certainement dans la deuxième découpe se trouvaient les noms des auteurs, à savoir par ces messieurs de l'Académie royale des sciences. Joseph Guichard Duvernet et Philippe de la Hire. Philippe de la Hire était le dessinateur, Joseph Guichard Duvernet était l'anatomiste qui réalisait les dissections. Il faut comprendre qu'à cette époque, il euh, y a des velléités de la part euh, du roi, enfin on va dire plutôt de la part de Colbert, ministre du roi, euh, de faire travailler les membres de l'Académie sur les poissons. À l'époque, on a déjà étudié euh, très bien les mammifères, les oiseaux, les poissons c'est vraiment euh, c'est vraiment le bas du le, le fond du panier, hein, ce n'est pas les espèces qui intéressaient euh, à l'époque parce que euh, c'était considéré comme des, des vertébrés inférieurs. Il n'empêche qu'à partir de cette époque, on a une vraie démarche scientifique et on s'intéresse à l'anatomie des poissons. Alors les, les personnes en question, euh, les protagonistes, on peut les retrouver notamment sur cette gravure qui a été publiée dans un ouvrage de Claude Perrault. En fait, les dessins produits par euh, Duvernay et de laïre devaient servir à Claude Perrault euh, à produire un ouvrage qui devait s'appeler « Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des animaux » et consacré exclusivement aux poissons. Claude Perrault est décédé avant d'arriver au terme de cette production et du coup, l'ouvrage n'a pas, pas vu le jour. Hein. Euh... <rire> les prédécesseurs... Enfin, les, les personnes qui ont, euh, qui ont pris en charge ce, ce document de la même façon à abandonner le projet, ce qui fait que les, les documents euh, manuscrits euh, produits par Duvernay et Hire sont restés totalement inédits jusqu'à aujourd'hui. Alors le dessin qui nous intéresse, on l'a ici euh, à gauche avec l'arrière de, de, de ce dessin, alors on voit que c'est un dessin d'une très grande qualité, hein, c'est un dessin d'assez de, grand format, où on a en haut un squal bouclé, donc le premier dessin euh, réalisé pour cette espèce-là. On voit qu'il est nommé déjà à l'époque le brucus. Brucus en latin ça veut dire euh, chenille, ça veut également dire euh, buisson épineux. On voit que l'on a en dessous euh, une dissection du tractus génital à gauche, alors, pour un biologiste, c'est très intéressant parce qu'on devine des ovocytes. Donc, on sait qu'on a affaire à une femelle adulte et en comptant le nombre d'ovocytes, on va pouvoir connaître ce qu'on appelle la fécondité ovarienne et on va pouvoir deviner le nombre de petits qui vont être produits au cours d'une saison par une femelle adulte. Donc là, je crois que c'est quelque chose comme 14. À droite, on a un tractus digestif avec toute la nomenclature associée à ces dissections. Et au milieu, par exemple, on a un œil. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la, la nomenclature est vraiment très précise et très conforme à ce qu'on utiliserait aujourd'hui comme vocabulaire. On voit qu'il y a quelques notions qui n'étaient pas encore connues à l'époque. Par exemple, euh, si je regarde X, il y a écrit euh, le pied qui soutient le globe de l'œil. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait un air optique. On peut imaginer qu'à l'époque, le système nerveux n'était pas encore euh, décrit et expliqué. Hein. Donc ce dessin euh, de Squale bouclé, c'est l'iconotype. Il est très intéressant parce qu'on a une date et on a une localisation, ce qui n'était pas connu pour l'espèce avant. Ça veut dire qu'on sait que le dessin date de 1680 et on sait maintenant qu'il a été fait à Bayonne. Ça nous donne quoi Ça nous donne la localité type, c'est-à-dire l'endroit où une espèce a été décrite pour la première fois. Ça, c'est assez important, notamment en biologie de la conservation, parce qu'on devine que quand on décrit une espèce pour la première fois, euh, on la prend dans un endroit où l'espèce est abondante. Hein. C'est rare qu'on on décrive une espèce dans un, un endroit où elle est très rare. Donc on a la localité type, on sait que l'espèce a été décrite en France pour la première fois. Alors ici, on a un autre dessin du même spécimen, mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il apparaît beaucoup plus mince euh, sur ce dessin-là, tout simplement parce que ce dessin, euh, également conservé dans les collections euh, du Muséum d'Histoire Naturelle, euh, a été réalisé certainement à partir du spécimen naturalisé, c'est-à-dire empaillé à l'époque. Donc le cuir de, de requin, c'est quelque chose qui se rétracte beaucoup, d'où cet aspect très maigre. Alors ce spécimen était certainement conservé dans les collections du muséum jusqu'en 1904, où apparemment il a été détruit euh, à l'époque, hein, il était très abîmé. Donc ce dessin-là a été produit par un certain Blainville entre 1809 et 1821, donc 130 ans après la première illustration de l'espèce. Finalement, la première publication d'un dessin, enfin, d'une gravure de squale bouclé, on a vu avant, c'était des manuscrits, donc c'est des documents uniques, non publiés. La première publication d'une illustration de Squalbouclé euh, sera produite par l'acépède en 1798 dans son Histoire naturelle des poissons. L'acépède, en fait, euh, prend la succession de Buffon euh, dans la description de l'histoire naturelle. Buffon s'est occupé euh, des mammifères, des oiseaux. Il décède par la suite. L'acépède prend la suite et euh, décrit, lui, les poissons et euh, les reptiles amphibiens connus à l'époque. Donc là, on est 118 ans après la première illustration originale. Alors, cette histoire que je viens de vous raconter, euh, on en a fait un article qui est sorti euh, l'année dernière dans la revue Zoosystema qui est une revue du Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, cet article, bon, c'est rare, mais on l'a écrit en français. C'est vrai qu'en science, on écrit essentiellement en anglais. Mais comme, en fait, euh, cette, euh, cette étude fait largement référence à l'histoire de France, il était beaucoup plus euh, logique de la raconter pour la première fois en français. Pour ceux que ça intéresse, cet article est accessible gratuitement sur Internet. Hein, il suffit de taper Zosystema, le nom de l'espèce, et normalement, vous accéderez, je pense, facilement euh, à cet article. Donc ça, c'est le premier d'une série. Euh, le suivant euh, devrait être consacré j'espère, cette année, à la disparition de l'espèce. Alors, finalement, la disparition de l'espèce, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre problématique. Hein. Euh, toutes ces données que l'on a rassemblées, c'est vraiment dans le but de documenter euh, la disparition suspectée de l'espèce. Donc, qu'est-ce que l'on a fait Eh bien, on a utilisé de multiples sources de documentation en recherchant des signalements individuels. Un signalement individuel, c'est quoi C'est un poisson observé à une date précise, à un endroit précis. Pour cela, on s'est intéressé à rechercher des articles scientifiques, des ouvrages académiques, des bases de données halieutiques, euh, des collections muséographiques, des collections privées, des registres de collections, de la presse imprimée, de la presse Internet, des réseaux sociaux, des ouvrages de cuisine, des romans. Par exemple, euh, Victor Hugo a mentionné dans un, dans un roman euh, Le squal bouclé. On a recherché des manuscrits inédits, des photographies originales, des illustrations d'art, pourquoi pas, et, en fait, et ensuite, pardon, une enquête auprès des pêcheurs et des ports de pêche. On a comme ça rassemblé plus d'un millier de références mentionnant le squal bouclé. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que notre donnée de base, celle que l'on a cherché vraiment à extraire de ces données-là, c'est le signalement individuel, donc date plus localité. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on n'est pas remonté très loin, enfin pas très loin, euh, on n'est pas remonté plus loin que le XVIIe siècle. Euh, et le document le plus ancien connu à l'heure actuelle sur le squal bouclé, c'est le dessin que je vous ai présenté juste avant. Euh, je dis étonnamment parce que finalement, dans des textes très anciens, même dès l'Antiquité, hein, dans des textes d'Aristote, donc on est trois siècles avant Jésus-Christ, euh, Aristote décrit énormément d'espèces de poissons de Méditerranée et de, de, de, des eaux européennes avec des, des notions vraiment très précises. De même, on n'a rien retrouvé dans les ouvrages fondamentaux que sont les, les faunes euh, produites par Rondelet, Belon ou Salviani euh, au XVIe siècle, qui, de la même façon, n'évoquent pas cette espèce. Alors après, on a des petites suspicions avec certains termes, peut-être très anciens, mais on n'a pas la preuve formale qu'il puisse s'agir du squal bouclé. Alors, de tous ces documents, on a pu extraire énormément de noms, les noms de, de notre espèce, mais ça peut être des noms scientifiques, synonymes. Ça peut également être ce qu'on appelle des noms communs ou des noms vernaculaires. Des noms vernaculaires, ça va plutôt être des noms régionaux. Hein. Donc, on a comme ça trouvé énormément de, de noms dans plein de langues, hein, ce qu'on voit ici à l'écran. Euh, ces noms euh, communs vernaculaires sont vraiment très importants pour nous parce que ça va nous servir de mots-clés pour aller rechercher de nouvelles références par ailleurs. Il faut comprendre que toute cette étude est finalement rendue possible par les, les nouveaux outils Internet. Ça veut dire que cette étude, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu la faire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, sur des moteurs de recherche, d'utiliser des mots-clés qui vont rechercher euh, notre mot, non pas dans les titres ou dans les mots clés enregistrés, mais directement dans le corps du texte. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Ça veut dire qu'on va être capable de rechercher dans de la presse, éplucher la presse quand on a des centaines de titres nationaux produits quotidiennement, c'est impossible à faire. Hein. Donc le fait de rechercher les mots clés dans le texte, ça, c'est un outil absolument révolutionnaire. Si on prend uniquement le français qui est surligné ici en jaune, on voit qu'on a une multitude de noms vernaculaires. Beaucoup de noms vernaculaires, au cours du temps, veut dire qu'a priori, l'espèce était bien connue régionalement. Euh, donc on voit, hein, l'espèce a été appelée arouan, bilan, bouclé, euh, broucu, euh, brouan, broquillon, canille, chenille, chenille de mer, clavela, euh, clavella, euh, munch clavla, ça c'est du prononçal, Provençale, du créole, ça c'est à Concarneau, pas loin d'ici. Euh, du munschklevla, euh, du rounsklevla, enfin du saumon blanc, ça c'était euh, à Rungis au marché de Paris. Voilà. Donc ces, ces mots, hein, vraiment très importants pour nous. Alors, on a également, euh, du coup, recherché des articles scientifiques. Donc ça, a priori, c'est pas le plus compliqué puisque c'est dans notre cœur de métier. On a comme ça, par exemple, là, le, le, le premier exemple, c'est la photo, c'est le dernier spécimen connu en Italie. Euh, on a en dessous un article en allemand qui traite de euh, l'anatomie du squal bouclé. En dessous, un article italien qui va traiter de la description des embryons de squal bouclé. En dessous, un article qui va traiter de parasitologie du squal bouclé. Et enfin, en dernière position, un article anglais qui va traiter de l'anatomie fine de l'oreille interne du squal bouclé. Alors, on n'est pas intéressé forcément par les thématiques de ces articles. Par contre, à chaque fois qu'un spécimen est évoqué, pour nous, ça va être une source d'information. Donc, comme ça, on a pu retrouver plus de 700 références scientifiques, hein, ce qui est quand même considérable. Ensuite, dans des ouvrages académiques, alors là, je prends uniquement un exemple, par exemple, le traité des pêches, donc qui est un ouvrage vraiment fondamental euh, sur l'histoire des pêches, euh, produit par euh, Duhamel Dumanceau entre 1769 et 1782. Donc, dans cet ouvrage, à trois reprises, est évoqué euh, le, la chenille ou chenille de mer, c'est-à-dire le squat bouclé. C'est la première fois qu'on qu enfin, qu voit publier ce terme de chenille de mer. Alors, le Maçon du parc à l'époque euh, se base sur des manuscrits plus anciens produits. Euh, pardon, Duhamel du se base sur des manuscrits plus anciens produits par un certain le Maçon du parc, qui est quasiment inconnu si ce n'est de quelques historiens à l'heure actuelle. Dans ces documents plus anciens, le Maçon du parc évoque cette espèce euh, et dit qu'elle est pêchée au Peugne, dans le golfe de Gascogne. Le, la phrase exacte, c'est « la pêche du peugne se fait au large, par 10 à 40 mètres de brasse d'eau, dans les mois de novembre et décembre, n'y ayant guère que de gros poissons tels que les marsouins, les chenilles, donc le squal bouclé, les matrames, c'est-à-dire les anges de mer, les postaux ce qu'on appelle aujourd'hui les pocheteaux, et les rails, c'est-à-dire les raies. » Chenille ou chenille de mer, ce sont des termes qui vont être euh, très utilisés en France, et ce jusque dans le courant du XXe siècle. Hein. Alors ce terme de chenille, très certainement, il est inspiré par l'insecte, euh, enfin, la, la phase chenille, euh, notamment des chenilles processionnaires, euh, certainement parce que le corps est trapu et euh, possède euh, énormément d'épines, comme le squale bouclé. Alors, on a également euh, récupéré énormément de spécimens de, de collection. Euh, on a visité comme ça plus de 70 muséums. Alors, soit on les a visités physiquement, soit on a été en contact avec les, les conservateurs. Et on a pu retrouver comme ça tout un tas de spécimens. Ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces poissons sont très anciens. Euh, la plupart viennent du, du 19e siècle. Hein. Donc, on a, on a peu de naturalisation récente. On a par exemple des spécimens là, à l'écran qui proviennent du musée de La Rochelle, de Nantes, de Monaco. Euh, on a même des collections australiennes euh, dans lesquelles on a des squales bouclées provenant d'Atlantique. Donc le, le plus gros doit être euh, au muséum de La Rochelle, un spécimen qui, qui atteint presque 3 mètres. Alors on ne trouve pas forcément des spécimens entiers, parfois c'est uniquement une tête, une mâchoire. Euh, une partie anatomique, un cerveau, un bout de vertèbre, un œil, utilisé ou non dans des articles scientifiques. Donc l'idée, c'est vraiment de recoller tous les morceaux et de comprendre un peu le nombre d'individus qu'on a pu capturer au cours du temps. Alors, les photographies contemporaines, euh, c'est assez rare, les photos couleurs de, de cette espèce, tout simplement parce qu'on euh, n'en voit plus. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment toutes les photos existantes à l'heure actuelle de bouclé proviennent de Turquie. Toutes les photos que vous avez ici à l'écran, si ce n'est celle qui se trouve au centre en haut, euh, proviennent de Turquie. Celle au centre en haut provient de, euh, du Portugal. Alors, dans quelle mesure on a fait une enquête policière ce que, ce que je vous disais, hein, c'est que, par exemple, pour connaître la taille du spécimen euh, situé sur la palette, et eh bien, je suis retourné dans cette criée au Portugal pour remesurer la palette et déduire comme ça la taille du spécimen. Donc, c'est effectivement très fastidieux de collecter toutes ces informations. En bas à droite, on a la seule photo connue à l'heure actuelle d'un squal bouclé vivant dans son milieu naturel. Donc là, on est en Turquie. Les photos historiques, c'est encore plus rare. Euh, c'est vraiment difficile de retrouver des photos anciennes de, de bouclées. Les trois photos du haut, là, ce sont des photos d'expositions euh, réalisées entre la fin euh, du 19e siècle et le début du 20e siècle, euh, montées ces expositions par Carlos de Braganza, qui était le roi du Portugal. En fait, à l'époque, euh, l'océanographie était euh, très en vogue chez les têtes couronnées. On a la même chose avec euh, Albert de Monaco, le grand-père de l'Albert actuel. Donc sur ces photos que j'ai retrouvées dans des euh, musées de province au Portugal, eh bien, on peut deviner euh, des squales bouclées. Alors comme ça, ce pas vraiment euh, facile. Et euh, retrouver le squale bouclé ressemble un peu à rechercher... Euh, Charlie euh, dans le dessin. Je vous les ai entourés ici. Euh, sur les photos du, du bas, les deux euh, expositions, là, <coughs> ce sont des, des musées de province euh, anglais qui aujourd'hui ont disparu, mais qui contenaient euh, à cette époque euh, des, des squalbouclés. Hein. Alors, euh, encore plus compliqué à retrouver, des manuscrits, notamment des illustrations. C'est compliqué parce qu'en fait... Euh, ça n'est jamais référencé avec le nom de l'espèce. En général, c'est référencé avec l'auteur du dessin au mieux, mais jamais avec le nom d'espèce. Donc, Pour retrouver ces quelques dessins, il a fallu finalement éplucher des milliers de pages d'illustrations, notamment au muséum ou dans d'autres institutions, pour retrouver ces dessins. Cette représentation, là, on est ici au Muséum d'histoire naturelle, dans les archives. C'est la seule euh, peinture originale, une aquarelle euh, de squale bouclé d'époque. Hein. C'est euh, une illustration qui a été faite en 1878 par une certaine comtesse de Nadaillac. Ce qui est très intéressant, c'est que sur sa peinture, elle a eu la bonne idée à la fois de noter la date, de noter le lieu et de noter le nom de l'espèce, chenille de mer. Donc, on a toutes les informations qui nous intéressent. Alors, les textes manuscrits, c'est là aussi extrêmement compliqué à retrouver parce que, bien sûr, ce n'est pas référencé avec le, le nom de l'espèce. Et puis, en plus, c'est souvent dur à, à relire. Donc, on a un certain nombre de textes en français. On a également pas mal de textes en portugais qui ont été re retrouvés. Alors un exemple que j'aime bien, que j'ai retrouvé dans les archives de la station marine de Concarneau, où je travaille, euh, donc des, des, des chercheurs de, de, de l'époque qui ont signalé cette espèce-là. Et ils, ils appellent ça le créole, le créole à Concarneau, donc un, un nom commun euh, aujourd'hui inconnu. Je vous lis la phrase qui a été notée dans ce manuscrit. « Observez le 12 mars 1896 un individu de 1,85 m. « L'espèce n'est pas rare sur nos côtes, elle est pêchée à la ligne de fond, en même temps que les congres et les merlus. Les pêcheurs disent en trouver de beaucoup plus grand que celui dont nous citons la capture. » Donc on voit que dans, cette, dans ces deux phrases, on a énormément d'informations sur la taille, sur l'abondance de l'espèce, sur la technique de pêche, la profondeur à laquelle elle vit. Là, euh, de la même façon, c'est des notes dans le carnet personnel du roi du Portugal qui, du coup, faisait, comme je vous l'ai dit, de l'océanographie euh, sur son navire euh, Princesse Alice et qui, euh, dans ses notes, euh, dit avoir capturé euh, une douzaine de squales bouclées sur une même palangre. Une palangre, c'est une ligne qui porte des hameçons. Hein. Donc on devine qu'à l'époque, l'espèce était commune. Donc là, on est en 1898, a priori. Là, on a une annotation par un célèbre ichthyologue méditerranéen français, Risseau, qui dans un ouvrage note « On en prend en février et en mars depuis 5 kg jusqu'à 50, alors je ne sais pas si c'est 50 ou 60, sa chair est meilleure que celle du grisé ». Le grisé, c'est un autre requin présent aussi en Méditerranée. Alors enfin, le plus ancien document manuscrit qui a été retrouvé pour cette espèce eh bien, C'est un, un ouvrage de 1750 à peu près portugais, un très gros livre qui traite de toutes les espèces connues au Portugal, toutes les espèces de poissons. Et euh, à l'heure actuelle, donc, on n'a rien retrouvé de, de plus ancien. Cet ouvrage est absolument inédit, n'a jamais été étudié, donc c'est vraiment un document très précieux. Euh, Qu'est-ce que l'on a pu traduire de ce texte portugais Eh bien, il est dit sur le peixe-prego, c'est-à-dire le poisson-clou, qu'il constitue un aliment abondant et solide, approprié pour les servants et les valets de ferme. On l'appelle poisson du pauvre parce qu'il rassasie à un prix modéré. On extrait du foie une huile abondante utilisée par les pauvres pour leur lampe à huile. Bien sûr, il n'y a pas l'électricité à l'époque, hein se conservent salés ou séchés au soleil et se substituent à la morue. Encore aujourd'hui au Portugal, on expédie du requin séché dans la région de l'Alentejo pour produire une recette locale qui s'appelle la sopa docasone, la soupe de requin. Enfin, dernière citation, les 25 embryons trouvés dans une femelle à Villa do Conde ont été séchés puis grillés. Enfin, autre source de documentation, la presse imprimée. Alors ça, c'est une source absolument fabuleuse, notamment dans les pays qui ont très bien archivé leur presse quotidienne. C'est le cas en Angleterre. C'est le cas aussi en France. On a comme ça retrouvé plusieurs centaines d'articles. Là, j'ai mis 200. Maintenant, on est à beaucoup plus que ça. Alors, par contre... Euh, beaucoup d'informations, mais souvent assez mal documentées. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours le nom squal bouclé qui apparaît. On voit que des fois, c'est un monstre marin capturé près des sables d'Olonne, une chenille de mer géante pêchée dans l'estuaire de la Gironde, un curieux monstre marin. <coughs> On voit ici, sur l'avant-dernière photo euh, à droite, un requin pendu par un crochet. Cette photo, la date de 1969 a été publiée dans un journal anglais et il s'agit tout simplement du dernier squal bouclé pêché dans les eaux anglaises. Donc c'était il y a 50 ans. Hein. On n'a jamais revu de squal bouclé depuis dans les eaux anglaises. Complètement à droite, on a à, de, de la même façon le dernier squal bouclé pêché dans les eaux françaises atlantiques. Cette photo date de 1981. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'elle euh, a été réalisée, cette, cette capture, cette photo, à Bayonne, enfin dans la région de Bayonne. C'est-à-dire que, précisément 300 ans après la description de l'espèce à Bayonne, on a capturé le dernier spécimen français exactement au même endroit. Il s'est passé trois siècles. Alors là, un autre exemple de, de presse. Hein. J'ai pris un, un article presque au hasard. Euh, pour le golfe du Morbihan, dans le phare de la Loire, daté du 21 janvier 1898. Il est noté, euh, donc là, le journaliste décrit des débarquements faits euh, dans le port du Croisic, 16 chenilles de mer, c'est-à-dire des squales bouclées, d'un poids moyen de 60 kg ont été débarquées ce jour-là. Alors là, euh, quelque chose d'un peu plus anecdotique. Euh, le cas d'un squale bouclé qui a été capturé par euh, repêcheur en bas à gauche euh, en juin 1939, donc là on est au XXe siècle, hein, euh, juste avant la Première Guerre mondiale. Et cet repêcheur a eu la bonne idée euh, de, de conserver, naturaliser en liquide son spécimen et de lui faire faire un tour de France. <coughs> la visite du squale bouclé était payante à l'époque et les bénéfices récupérés ont été en partie reversés pour les prisonniers de guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce squal bouclé a fait un véritable tour de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est même signalé dans, le, dans les journaux de l'époque, qu'il est parti à New York pour l'exposition universelle, mais je n'ai pas retrouvé sa trace là-bas. Alors sur cette figure, on a l'unique représentation d'un squal bouclé dans une... Une opération de pêche. Euh, ça a été produit ça dans le journal The Graphic, donc un journal anglais, enfin plutôt irlandais, avec comme titre euh, le, la pêche industrielle euh, sur les côtes euh, ouest de l'Irlande, avec comme sous-titre Spinous Shark taken on longline, c'est-à-dire squall bouclé pris à la palangre. Certainement que cette gravure a été faite d'après une photo. On n'a pas retrouvé la photo. À l'époque, on a déjà la photographie, mais on ne sait pas encore. Euh, les réutiliser dans, dans des impressions. Hein. On est obligé de regraver les photographies. Ensuite, on a retrouvé eh bien, euh, plus récemment des informations euh, sur Internet au travers de la presse et des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la totalité des signalements récents sur Internet proviennent de Turquie ou du Portugal. Alors, ça ne veut pas dire qu'en euh, Turquie, on a des réseaux sociaux plus développés que dans d'autres pays européens. Ça veut simplement dire qu'on capture, a priori, encore quelques squales bouclés en Turquie, alors qu'on n'en capture plus, en tous les cas, que ça n'apparaît plus, dans les, pas dans les réseaux sociaux, des autres pays européens. Alors, si on fait le bilan de, de toutes ces sources de données, eh bien, on a pu, comme ça, retrouver à peu près 315 signalements individuels en Atlantique sur une période de 340 ans. 40 de ces données étaient totalement inconnues de la science. <coughs> L'idée pour nous, maintenant, à partir de ce jeu de données, c'est euh, d'arriver à faire un traitement statistique euh, de, de cumul de données et de, de voir si ces données qualitatives hétérogènes peuvent néanmoins fournir un signal exploitable scientifiquement. La réponse est oui. Donc, un signal sur l'état des populations. Donc, en fait, l'idée, c'est de compiler euh, toutes ces sources d'informations, hein, articles scientifiques, euh, livres académiques, euh, presse Internet. Je vais directement euh, au jeu de données compilées. C'est le graphique que vous avez là où on a ici en abscisse une échelle des temps, donc les 340 ans sur lesquels on a retrouvé des, des signalements. Donc, on est entre 1680 et 2020. Et puis, vous avez en ordonnée le nombre de signalements observés par décennie. Donc, c'est des signalements cumulés par période de 10 ans. Hein. Donc, les, les barres en jaune. Ce qui est frappant à la, à la vue de ce graphique, eh c'est que l'on a une vraie tendance. C'est-à-dire qu'il y a un vrai pic qui apparaît et qui est essentiellement centré sur la période 1860-1910. Ça veut dire qu'on a 50 ans entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle où on observe beaucoup de signalements, c'est-à-dire de captures essentiellement de squales bouclées. Maintenant, il s'agit d'expliquer pourquoi on a beaucoup de captures à cette époque-là et pourquoi on n'en a plus maintenant et pourquoi on n'en a pas avant. Alors maintenant, si on découpe par siècle, on voit qu'effectivement, au cours du 19e siècle, on a une augmentation... Euh, très nette du nombre de, de captures de squalls bouclés. Et par contre, au XXe siècle, on a une décrudescence de ces captures. Alors ça, ça peut paraître illogique euh, du fait de l'augmentation des moyens de communication à cette époque, enfin au cours de cette période. Il faut bien comprendre que les moyens de communication au XVIIe siècle ne sont pas ceux de nos jours et qu'on pourrait s'attendre à ce que, à nombre enfin, à, à, nombre, à nombre de captures égales, on ait plus de signalement aujourd'hui qu'on en avait par le passé. Tout simplement parce que pendant ce laps de temps, eh bien, on a eu, par exemple, l'apparition de la presse quotidienne en 1788, l'apparition, enfin, le, le train à vapeur en 1804, le télégraphe en 1836, le téléphone en 1877, l'électrification en 1920, les suivis halieutiques dans les années 60, Internet, les réseaux sociaux. Tout ça fait que normalement, on devrait voir uniquement augmenter ces captures si la population était stable. Or, on la voit décroître. Donc, ça veut dire que si on avait quelque chose qui était corrigé, il faudrait imaginer que la disparition serait encore plus brutale que ce que l'on voit ici sur ce graphique. Cette raréfaction du squal bouclé, enfin, en fait, cette augmentation au 19e siècle, puis cette raréfaction spectaculaire au 20e siècle, est finalement imputable quasiment à une cause unique qui est la motorisation des navires en 1865, des navires de pêche. Il faut comprendre que l'industrialisation de la pêche dans le monde et en France, enfin débute en France en 1865. Avant cette période-là, on pêchait avec des navires à voile. Un navire à voile, ça a une capacité de traction qui est faible. Ça veut dire que ça marche pour poser des palangres pour poser des filets, par contre, ça a peu de, de force pour tracter des chaluts. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on pêche essentiellement en France avec des chaluts. On est capable à l'époque de tracter des petits chaluts à perche, mais certainement pas des gros chaluts à panneaux comme aujourd'hui. À l'époque, on considère qu'un navire à vapeur va pêcher autant que 20 navires à voile. Donc il faut comprendre qu'à partir de 1865, on a une explosion de l'effort de pêche et donc de la production à cette époque-là. Cette pêche industrielle, elle débute en France, précisément dans la région d'Arcachon. Et on, on, on le comprendra après. C'est également précisément dans cette zone-là, c'est-à-dire le sud-ouest de la France, que le squalbouclé était le plus abondant. Donc on a développé initialement la pêche industrielle au cœur de de, de la zone de distribution privilégiée de l'espèce. C'est une espèce qui était fréquente dans la région aussi du, du gouffre de Cap-Breton, dans le sud-ouest. Un certain Rocher, qui a étudié pendant 20 ans les débuts de la pêche industrielle, note dans un ouvrage « Je vois disparaître le squal bouclé en conséquence de la pêche à vapeur ». Il le note précisément à cette époque-là. Alors, ce que j'ai surligné ici en bleu, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, au niveau du XXe siècle, cette petite bande étroite qui correspond à 40 ou 50 ans, c'est finalement le recul que l'on a du suivi des données halieutiques en France, dans le golfe de Gascogne. Donc, bien évidemment, on comprend qu'avec un jeu de données halieutiques aussi euh, peu étendu euh, sur notre période temporelle, Bien évidemment, on va être incapable de détecter la disparition du squal bouclé qui est déjà intervenu un siècle plus tôt. Alors là, on a euh, sur cette figure là le même graphique hein. en jaune. Ce sont toujours les données euh, de signalement de squal bouclé en Atlantique nord-est. On a simplement rajouté en bleu les données provenant de Méditerranée. Alors, ça nous dit quoi Ça nous dit la même chose que l'espèce a été plutôt observée dans les années 1860-1910. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de noter que très récemment, enfin, c'est-à-dire dans les années 2000-2020, eh bien, on a un petit pic de signalement qui apparaît. Et ça, finalement, c'est ce qu'on peut appeler l'effet Internet. Il faut comprendre que la totalité des signalements de cette période proviennent, comme on l'a déjà vu, de Turquie et ont été euh, obtenues sur des réseaux sociaux. Cet effet Internet, on l'a en Turquie, on ne l'a pas dans d'autres pays européens. <coughs> Ensuite, sur ce nouveau graphique, en rouge, est rajouté, euh, sont rajoutées les données provenant d'Afrique de l'Ouest. Alors là, de la même façon, on voit qu'on a un pic d'abondance, mais qui est décalé dans le temps, qui se trouve plutôt dans les années euh, 1950-1980, euh, et qui en fait va plutôt correspondre à une activité euh, de développement industriel dans les pays euh, anciennement colonisés. Hein. Ensuite, ici en vert, euh, sont rajoutés des signalements qui proviennent d'Atlantique Ouest. Il faut savoir que ça provient quasi exclusivement du Portugal. Et là, de la même façon, on a un décalage également temporel, à savoir que les signalements euh, se font essentiellement dans les années 1970 à de nos jours, euh, ce, qui, ce qui traduit finalement le, le développement euh, industriel euh, plus tardif dans un pays comme le Brésil. Alors ici, sur cette carte générale, de tout l'Atlantique, donc le squal bouclé, c'est une espèce qui, qui est présente dans tout l'Atlantique. Hein. On comprend quand même que l'espèce est euh, plus représentée a priori dans les eaux européennes et méditerranéennes. On voit qu'on a eu pas mal de signalements en Afrique du Sud aussi, à une époque, un peu au Brésil. Les signalements aux États-Unis sont extrêmement rares. Hein. On a moins d'une dizaine d'individus connus dans cette région-là. Si maintenant on fait un zoom sur la partie Europe, eh bien, on constate que eh bien, on a pas mal de, de signalements euh, dans les eaux anglaises, en mer du Nord, en Irlande, euh, en Cornouailles anglaise, euh, pas mal aussi sur la façade atlantique française, et puis euh, également en Méditerranée, en Turquie. Si maintenant on s'intéresse aux derniers spécimens capturés par région, eh bien, on voit que l'espèce a été capturé pour la dernière fois dans les eaux irlandaises en 1896, donc ça, ça commence à dater, en mer du Nord, dernière capture en 1909, dernière capture en Manche en 1969, c'est le spécimen que je vous ai présenté tout à l'heure sur une photo, dernier spécimen dans les eaux françaises atlantiques en 1981, de la même façon je vous l'ai montré sur, sur une photo parue dans la presse, et puis, dernière capture en Méditerranée occidentale en 2000. Donc ça, c'était un spécimen provenant d'Algérie, le seul connu d'ailleurs à ce jour en Algérie. En Méditerranée française, le dernier spécimen a été capturé en Corse en 1985. Ensuite, au Portugal, dernière capture connue en 2008. Et enfin, toute dernière capture pour la Méditerranée occidentale, euh, orientale. Ça date de 2020, donc l'année dernière, un individu seulement capturé en Turquie. Il faut savoir qu'en Turquie, tous les spécimens proviennent, ces dernières années, de la mer de Marmara. Donc la mer de Marmara, c'est vraiment pas grand. Hein, c'est plus grand que le lac Léman, mais c'est quand même une toute petite mer intérieure. Et donc, bien évidemment, euh, on peut supposer que l'aire géographique de distribution de l'espèce est aujourd'hui extrêmement réduite. Hein. S'il existe encore des populations résiduelles de squales bouclées, on peut imaginer que maintenant euh, elles sont euh, concentrées essentiellement dans cette mer de Marmara et potentiellement en, aussi au sud du Portugal. Alors sur cette carte, bon, c'est la, la même chose. Hein. En fait, c'est euh, simplement euh, une sorte de modélisation d'une distribution euh, hypothétique de l'espèce. C'est ce qu'on appelle une carte de chaleur qui va euh, présenter la densité supposée de l'espèce. Alors, pour ce type de carte, il faut comprendre qu'il y a énormément de biais. Hein. On a des données qui sont vraiment très parcellaires. Par exemple, on note qu'on n'a aucun signalement pour les eaux grecques. Euh, ça, c'est certainement un artefact. On peut supposer qu'il y a eu des squales bouclées pêchées en Grèce. Maintenant, euh, la barrière de l'écriture grecque fait que la recherche euh, par mots-clés avec de l'alphabet grec ou avec de l'alphabet arabe fait qu'on a moins de signalements dans ces, dans ces zones géographiques. Alors concernant le dernier signalement connu à l'heure actuelle pour la façade atlantique, et eh bien ça date de, du 15 octobre 2008, donc c'est également une information que l'on a retrouvée sur des réseaux sociaux. Un spécimen qui a été capturé par des, des plaisanciers euh, pratiquant la pêche euh, au surf casting, c'est-à-dire depuis la plage. Bon, ce qui est un peu original dans cette capture, c'est que euh, le, le, le leurre, l'appât, a été déposé à partir d'un drone à peu près un kilomètre au large. Donc on voit la photo du drone en haut à droite. Bon, par chance, le, les pêcheurs ont eu la bonne idée de remettre le spécimen à l'eau euh, vivant. Hein. Alors là, on a euh, mis en évidence la disparition de l'espèce. Bien évidemment, avec le jeu de données que l'on a euh, produit, on va être capable de produire d'autres sortes d'informations, notamment le type d'engin de, de, de pêche qui a été utilisé pour capturer cette espèce-là. On voit que euh, dans 45%, c'est de la ligne ou de la palangre qui a permis de capturer euh, ces, ces individus. Ça, ça témoigne d'une pêche assez ancienne parce qu'aujourd'hui, on va plutôt utiliser le chalut en France hein, ou dans d'autres régions du monde. Euh, une autre information intéressante qui peut être déduite de notre jeu de données, eh c'est la distribution bathymétrique de l'espèce. La bathymétrie, c'est la profondeur. Euh, à la vue de ce graphique, on voit que l'essentiel des, des captures que l'on a pu référencer ont été faites entre 0 et 100 mètres de profondeur. 41% ont été faits dans, dans ces profondeurs là et il y a même 16 signalements qui ont été faits dans des estuaires <rire> quelque chose qui est tout à fait inconnu euh, sur cette espèce là jusqu'à aujourd'hui euh, et en fait ces résultats contredisent le, le premier ouvrage que je vous avais montré où l'espèce était considérée comme essentiellement profonde en fait c'est une habitude quand une espèce devient rare souvent on se dit bah, certainement elle est, elle est partie plus en profondeur bien évidemment euh, Ce n'est pas le cas. Hein. Si elle est devenue euh, si rare, c'est qu'elle a vraiment disparu euh, des zones côtières. Elle n'est pas partie ailleurs. Il hein. n'y a pas de refuge pour ces espèces-là. Sur cette carte, ici à droite, on voit euh, la localisation exacte des, des spécimens qui ont été collectés en Cornouailles anglaise. On voit que beaucoup de captures ont été faites très près de la côte, hein, à quelques mille marins de, de la côte. Et essentiellement là par des, des petites barques hein, qui pêchaient à la ligne euh, des congres ou d'autres espèces comme ça euh, en Bretagne on voit que on a une concentration de captures fait au niveau de Roscoff ou euh, au large de Concarneau et en fait ça c'est ce qu'on peut appeler un effet station marine en effet on a une station marine à Roscoff une à Concarneau on a plus d'observateurs biologistes sur place donc plus d'observations hein. ça ne veut pas dire qu'il y a plus de concentration d'individus dans cette zone-là. Ensuite, on a pu comme ça euh, également reconstruire euh, une relation taille-poids pour l'espèce. Et on voit que cette espèce, hein, le, le plus gros individu connu, euh, pesait 450 kg pour à peu près 3,40 m. Hein, donc une grosse espèce quand même qui ne passe pas inaperçue. On a pu retracer comme ça des effectifs par classe de taille et puis euh, connaître également le régime alimentaire. <coughs> le squal bouclé, c'est une espèce de niveau trophique élevé. Alors, c'est quoi le niveau trophique euh, Il faut imaginer que le, le phytoplancton, ça va être un niveau trophique 1. Le, le phytoplancton pousse euh, grâce au soleil et aux sels minéraux. Le zooplancton va être de niveau trophique 2. Pourquoi Parce qu'il va se nourrir du phytoplancton. La sardine va être de niveau trophique 3, parce qu'elle va se nourrir du zooplancton qui se nourrit du phytoplancton. Le bar va être de niveau trophique 4. Le squal bouclé, lui, a un niveau trophique qui est situé entre 4 et 5. Donc, ce qui a un niveau trophique très élevé qui le place, ce qu'on pourrait dire, au sommet de la chaîne alimentaire, du réseau trophique. Et puis, euh, on voit que quand on étudie les, les, le régime stomacal de, de cette espèce-là, bon, il y a très peu de spécimens qui ont été étudiés, hein, seulement 19, mais on a trouvé, par exemple, des requins dans l'estomac de ce requin. Euh, notamment 10 aiguillas dans 4 estomacs. D'autres espèces. Hein, euh, aussi des poissons, des morues, des grondins, des crustacés. Donc niveau trophique élevé, très souvent, euh, ça, ça signe aussi des espèces qui vont être sensibles à la pêche. En gros, les espèces sensibles à la pêche vont être de niveau trophique élevé, vont être de grande taille, vont être plutôt côtières, vont être plutôt bintiques, ça veut dire qu'elles vont vivre près du fond, et vont euh, également produire peu de petits par an. Dans le jargon scientifique, c'est ce qu'on appelle une stratégie K c'est-à-dire peu de petits, mais de grande taille. Donc là, le squal bouclé, c'est typiquement une espèce qui va cumuler euh, tous les paramètres pour être sensible à la pêche. Ce qui explique que cette espèce est périclitée en l'espace de 50 ans. Alors, une espèce comme le squal bouclé, euh, qui a été complètement oubliée euh, de, euh, des jeux de données halieutiques, hein, complètement oubliée des espèces à protéger, euh, du fait des activités de pêche, on pourrait penser que c'est un cas exceptionnel, notamment dans, des, dans un pays occidental comme la France et dans d'autres pays européens. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, le, le cas du, du, du squale bouclé, en fait, est malheureusement représentatif d'une tendance euh, assez large chez les poissons et notamment chez les élasmobranches, c'est-à-dire les requins, les raies, les chimères. Comment expliquer ça si on compare ça avec le, le domaine terrestre et notamment à la chasse, Les, le, le gibier sauvage à terre, ça va être quelques espèces, quelques dizaines d'espèces. On va avoir du sanglier, du chevreuil, du faisan, du lapin. Il n'y a pas énormément d'espèces. Finalement, c'est des espèces qui sont bien connues, même du grand public, même des non chasseurs, qui sont assez faciles à comptabiliser parce qu'on peut faire des observations directes. Par contre, en mer, tout devient plus compliqué. D'une part, la diversité est beaucoup plus grande. Il faut imaginer qu'en France, on a 750 espèces de poissons marins. C'est beaucoup. Sur ces 750 espèces, il y en a au moins 200 qui sont exploitées euh, par l'activité de pêche. 200 exploitées, mais beaucoup plus d'espèces pêchées. Ce qu'il faut bien comprendre euh, entre euh, la chasse à terre et la pêche en mer... Eh bien, c'est que euh, à terre, on est capable de sélectionner ce que l'on va tuer pour les besoins de la chasse. En mer, ça n'est généralement pas le cas. Pourquoi Parce que on a une activité de pêche qui est essentiellement non sélective. C'est-à-dire qu'on utilise, dans la plupart du temps, des engins de pêche tels que le chalut, qui vont capturer des espèces qui vont, dans la plupart, des temps, dans la plupart du temps, euh, entraîner la mort de ces espèces et on va trier par la suite ce qui est conservé et ce qui ne l'est pas. Les espèces menacées, les espèces protégées font potentiellement partie de ces captures accessoires. Ça veut dire qu'on capture d'abord, on tue malheureusement et on trie après. Les espèces menacées vont être rejetées potentiellement mortes à l'eau. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, combien même on interdirait la pêche du squale bouclé et des autres espèces qui font partie de la même cohorte des espèces menacées, on n'aurait potentiellement pas d'effet positif sur la conservation de ces espèces-là. Il faut comprendre que, pour ce qui est des élasmobranches, on a d'autres espèces, telles que l'ange de mer, ici en première position sur ma diapositive, des espèces telles que le, la centrine, telles que peut-être le lémarque de Méditerranée, potentiellement le requin grisé qui est encore un peu capturé, la raie blanche en haut à droite, euh, le pocheteau noir, ou tout en bas, le, le grand pocheteau, donc une espèce de raie qui dépasse les 2,50 mètres. Toutes ces espèces-là sont très peu documentées. Alors maintenant, un certain nombre sont placées en espèces menacées d'extinction, sont interdites à la pêche. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que interdit à la pêche ne veut pas dire que l'on ne va pas le pêcher. Ça veut tout simplement dire interdit à la débarque. Eh bien, euh, ma question finale, en fait, c'est est-ce euh, la fin de l'histoire pour le squall bouclé et pour les espèces appartenant à la même cohorte euh, À cette question-là que je me pose, eh bien, euh, en général, j'aurais tendance à me qualifier comme étant euh, pessimiste, réaliste, à savoir que le jeu de données que je vous ai présenté aujourd'hui euh, montre clairement... Euh, l'extinction locale de l'espèce et euh, la, la quasi-disparition de l'espèce dans l'essentiel de sa zone de distribution. L'espèce est aujourd'hui autorisée à la pêche, hein, je précise. Donc on peut vraiment considérer que l'espèce est dans une situation absolument dramatique et euh, je pense qu'il y a assez peu d'espoir qu'on euh, soit capable d'observer la résilience de cette espèce dans les eaux françaises et dans les eaux européennes à l'heure actuelle. Euh, pour ce qui est des mesures de réglementation spécifiques sur cette espèce, on peut considérer qu'il est déjà trop tard. C'est-à-dire que même si on interdit aujourd'hui cette espèce à la pêche, parce que c'est potentiellement une espèce accessoire qui va mourir dans les engins de pêche, euh, on ne va pas éviter sa, sa disparition. La seule chose qui permettrait à l'heure actuelle d'éviter l'extinction de cette espèce eh bien, ce serait d'avoir une gestion qui ne soit pas basée sur des quotas ou sur des autorisations interdition de pêche, mais basée sur de la gestion de l'espace, c'est à dire protéger des zones très vastes et dans la durée. C'est certainement le seul moyen à l'heure actuelle de protéger ce type d'espèce. Maintenant, pour protéger de vastes zones dans les eaux françaises, euh, ça demanderait énormément de courage politique. Ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Hein. On fait des zones réserves, mais généralement euh, pas forcément au bon endroit et pas forcément euh, suffisamment grandes. Et puis surtout, euh, des zones euh, totalement non impactées par la pêche. Il hein. ne faut pas imaginer que euh, c'est en faisant de la gestion à la petite semaine qu'on va pouvoir gérer des espèces aussi menacées que ça. Il faut bien comprendre que le, le temps de la gestion euh, de ces ressources et le temps politique n'est malheureusement pas le même. Hein. Le temps politique, c'est quelque chose, quelque chose qui, qui se prévoit sur euh, 4-5 ans. Euh, le temps de ces gestions-là, pour restaurer une, espace, une espèce comme ça, c'est sur des décennies, voire sur des siècles. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans la même réflexion. Voilà, donc, pour, euh, merci de votre attention pour cette euh, présentation assez pessimiste mais qui néanmoins euh, peut euh, permettre de faire avancer le débat sur la conservation d'espèces menacées. Donc si vous avez des questions, vous êtes euh, les bienvenus pour les poser.